Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Bipolaire et Alors. Vous êtes-vous déjà posé la question Pourquoi faire la différence entre évoluer et progresser Je suis Myriam Gemay, fondatrice du concept Bipolaire et Alors, sophrologue du trouble bipolaire pour vous aider, coach de vie pour vous accompagner, et comme vous, je suis bipolaire. Vous vivez dans un monde où vous évoluez en permanence. Tout évolue. Le monde, les peuples, les coutumes, les technologies, notre façon de communiquer, de penser. Et que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, eh bien, vous évoluez. Quelle chance, me direz-vous Mais que veut dire l'évolution au détriment de la progression L'évolution, finalement, peut être le revers de la médaille de tout ce qui vous arrive dans la vie par dépit, comme l'information. Oui, l'information. Car avant de savoir, eh bien, vous ne le saviez pas. Mais dès lors que vous le savez et que vous en avez pris connaissance, eh bien, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le saviez pas. Et pourtant, le schéma se reproduit. Je dirais même que l'échec ou la frustration est synonyme d'évolution. Désolé de vous le dire, mais si ce mot sonnait à l'instant comme positif dans votre tête, eh bien, vous avez raison, parce que je communique toujours de façon positive dans mes coachings. Entendez ce que je suis en train de vous dire, évoluer ne veut pas dire progresser. Posez-vous un instant sur ce que je suis en train de vous dire, évoluer ne veut pas dire progresser. Et forcément, vous comprenez à l'instant que pour progresser, il faut de l'effort parce que pour évoluer, nous n'avons besoin de rien que de se laisser vivre dans un univers en perpétuel mouvement. Alors que ce soit pour grossir, rire ou aller au travail, eh bien ce sont des évolutions puisqu'elles n'existaient pas avant cet instant. La question est comment savoir si j'évolue ou si je progresse quand je n'ai pas envie et que je le fais, eh bien, je progresse. Quand je construis un projet et que j'évolue dans ce projet, je progresse. Quand j'ai répondu à mes propres besoins physiologiques, je progresse. Quand j'entreprends ou que j'applique, je progresse. Et quand je ne fais rien, eh bien, j'évolue. Alors, quand quelque chose se passe dans votre vie, posez-vous cette question. Est-ce que j'évolue ou je progresse la réponse paraît évidente maintenant, n'est-ce pas Pas la peine d'être dans le contrôle de tout ou de s'infliger de la culpabilité dans certaines situations, mais simplement posez-vous la question. La réponse peut être source d'inspiration, d'envie, de progression ou une victoire parce que vous avez décidé d'agir tout simplement. En mettant cette habitude en place, eh bien vous apprenez à faire ce que vous aviez l'intention de reporter parce que vous avez osé dire « Je dois le faire pour progresser et je le fais !» Alors, soyez fiers de vos accomplissements parce qu'il n'y a pas de petite action, mais de la progression. Voilà mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez-moi maintenant Et... Prenez soin de vous, je vous dis à très vite